Yann, arrivée chez Talon il y a deux ans. Euh, moi j'ai un double rattachement, donc je suis dans l'Agence de Lyon et en même temps je suis chez People and Culture. Au-delà au euh, de l'aspect travail, je suis une personne, euh, je pense, qui aime, euh, qui aime beaucoup vivre. Euh, j'aime euh, le sport, j'aime créer des choses, euh, j'aime les challenges, la bouffe et le vin, ça, ça doit être mon beau côté français. Euh... <rire> Je crois que j'ai découvert chez Talent deux choses qui font que je me sens bien ici aussi. C'est que j'aime profondément l'être humain et aussi j'aime être hyper tranquille. Alors du coup, PNC et Lyon, c'est parfait pour une entreprise comme ça. Je suis aussi à l'initiative de la communauté Climat chez talent avec Arnaud. Pour moi, c'est un groupe de personnes transverse. Euh, donc, euh, de tous les pays, de toutes les BU, de tous les métiers et de tous grades confondus, euh, qui sont conscients qu'il y a une urgence euh, et que sur, cette urgence, en fait, elle est liée au climat. Euh, C'est des personnes, donc on est des personnes, euh, qui veulent faire euh, bouger les lignes de la société, mais aussi de l'entreprise. Je pense qu'on veut être euh, non seulement acteur, mais aussi accompagnateur dans le changement euh, bah, le plus important de l'anthropocène, en fait. Euh, donc qu'est-ce qu'on fait on, on monte en compétences sur des sujets climat et développement durable. Euh, on, on transforme euh, un point de notre profession pour euh, qu'il devienne durable. Euh, on accompagne les collaborateurs talents pour comprendre les tenants et les aboutissants du changement climatique. Euh, parce qu'il faut être quand même... Euh, enfin, il faut comprendre que c'est un changement qui est, qui, est, euh, qui est très important, mais il ne faut pas non plus euh, le rendre flippant. Donc euh, on travaille là-dessus. Et, euh, et on crée des expertises euh, bah, pour accompagner nos clients, parce qu'en fin de compte, en tant que collaborateur aussi, euh, on a besoin de, de ça, donc on veut accompagner nos clients qui se trouvent euh, bah, inéluctablement dans la même problématique. Et je pense, enfin, il y a une question que je me pose au fond de moi, c'est est-ce euh, que euh, pour chaque personne qui a intégré ce chantier, il n'y a pas eu une toute première question qui était euh, mais c'est quoi le sens de mon métier Et en fait, euh, avec toutes les questions qu'on s'est posées, je pense qu'on est nombreux à être arrivés sur cette communauté. Ça, ça pourrait être chez talent et ça pourrait être ailleurs, parce qu'en fait, euh, le changement climatique, c'est euh, quelque chose qui n'est qui est pas tangible, qui est invisible, qui est systémique, euh, qui est flippant. Euh, on voit des conséquences qui sont dramatiques. Euh, on sait qu'on doit changer pour de vrai, mais par contre, on ne sait pas par où commencer. Euh, tu vois, typiquement, euh, moi, quand je pense à la légende du colibri, je me dis il a dû, il a dû bien flipper avant de se dire je vais éteindre le feu. Et, euh, et en fait, on en est tous à ce stade. Et vu que c'est systémique, pour moi, l'aspect de l'entreprise est très important. Euh, et c'est une très grosse part de la solution. Donc, euh, en fait, avec, avec Arnaud, euh, on, on s'est lancé chez Talent. Un jour, on s'est dit, euh, OK, il faut faire quelque chose, en fait. Euh, on, on peut tous changer chez nous. On a tous des gestes à faire chez nous. Sauf qu'il ne faut pas non plus euh, se leurrer, les entreprises ont une grosse, grosse part à faire. Et euh, je pense qu'on a la chance d'être chez Talent, qui est, bah, qui est une entreprise qui, euh, qui permet, euh, on va dire, l'entrepreneuriat, qui permet d'accompagner. Et, euh, et, et on n'a pas n'importe quel accompagnement, parce qu'on a quand même un partenaire qui, qui nous suit de très près et qui doit se poser les mêmes questions que nous. Donc, euh, donc voilà, on a, on a lancé ça chez Talent, on s'est lancé et, euh, et je crois qu'on est très très heureux de tous trouver euh, du sens et, et des actions à faire chez Talent. Ben là il va y avoir beaucoup de travail, euh, on va continuer à faire grossir la communauté, c'est-à-dire que là en 2021 on a commencé à aller faire le tour des, des popotes, on va dire on est allé voir toutes les BU, toutes les agences de France, euh, on commence à aller voir l'international, donc euh, 2022 on va, on va vraiment ouvrir à l'international. Euh, on va faire des fresques du climat à tout le monde. <rire> on veut que tout le monde en fasse parce que c'est un outil qui est absolument incroyable. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire On va on va continuer à travailler pour atteindre aussi les objectifs de la RSE puisqu'on les a définis avec les membres du comité de pilotage. Euh, C'est-à-dire que sur la RSE, tous les aspects qui sont portés euh, sur le climat sont aussi portés par les membres du, de la communauté. D'accord. Donc euh, on va veiller à ce que ces objectifs soient atteints ou euh, à, à recalibrer, hein. euh, je pense que c'est des objectifs qui, même s'ils sont fixés, peuvent, euh, peuvent changer. Euh, le pan, un des points les plus importants aussi, je pense que ça va être le bilan carbone. Euh, on va le faire sur les trois scopes. Donc Arnaud, tu as sûrement expliqué, mais il nous manquait un scope. Aujourd'hui, euh, ben, on communique sur un bilan carbone qui est bon. Euh, je, je pense que c'est un aspect un peu greenwashing qu'il va falloir éliminer. On va aller vers de la justesse. <rire> on va calculer les trois pans. Et en fait, bah, c'est comme, bah, comme toute démarche, on va dire, de, de consultant. Une fois qu'on aura tout calculé, qu'on saura où est-ce qu'on peut changer les choses, on va créer un plan d'action pour que Talent puisse, bah, puisse agir et réduire ses émissions. Là, par action, on va, on va voir l'aspect corporate parce qu'une bah qu entreprise a un, un devoir régalien, on va dire. Euh, donc Corporate va porter des sujets que nous, nous ne pouvons pas porter. Et en fait, euh, les régions et donc les collaborateurs vont aussi porter des sujets parce qu'ils peuvent modifier euh, des comportements en entreprise et euh, du coup, on va, on va essayer de jauger ça. On va créer des offres en fait, puisqu'il y a un moment où on est tous en train de monter en compétences, on est tous en train de se former euh, et donc on va pouvoir commencer aussi à, à créer des offres pour nos clients, pour les accompagner. Je pense que c'est aussi euh, ce, qui fait, euh, ce qui fait la beauté de notre métier en fait. Hein. On est des consultants et c'est ce qui fait qu'on peut euh, apprendre vite, bien et mettre, euh, mettre aussi en application. Donc euh, voilà, ça va être le, le dernier pan. Les difficultés qu'on rencontre, c'est les mêmes qu'on rencontre, je pense, dans la société. Euh, est, on, on est face à des personnes qui, qui ne sont pas conscientes euh, du, du changement qui arrive, qui, ou qui en ont trop peur et qui préfèrent, euh, qui préfèrent euh, se mettre des œillères. Euh, donc euh, là, c'est l'aspect où il faut commencer à faire bouger les personnes, et ça, c'est un peu délicat. Il euh, y a l'aspect aussi où euh, on est tous euh, splittés et il faut quand même euh, avoir une vision commune et des mouvements euh, qui, qui tendent vers le même objectif. Donc euh, ça, c'est euh, c'est pas non plus très évident. Il faut que chacun y voit, euh, y voit bah, son avantage et son intérêt, bien sûr, hein, parce qu'on parce qu se lève tous les jours euh, là-dessus. Et, et je pense que le, le, le plus difficile dans un, une communauté comme ça, euh, c'est... Euh, bah, c'est la courbe du deuil en fait, hein, qu'on aborde absolument tous les jours, qui est comme ça, où euh, on a peur, on ne veut plus y aller, on se dit « bon, bah, euh, je vais faire comme tout le monde, moi, je vais aller en vacances dans les Caraïbes et puis euh, basta, quoi hein. !» <rire> Mais non, il faut tenir. Et, euh, et c'est ce qui est le plus beau, c'est qu'en fait, en équipe, on y va. Et moi, c'est ce qui fait que tous les jours, je suis, je suis trop contente de bosser là-dessus, je rencontre des gens chez Talent, je rencontre des vraies personnalités, des, des, des gens très, très bien, très beaux, et, et j'adore ça. Bah, s'il y avait un message à passer, ce serait de tous nous rejoindre, parce que ça, ça, ça concerne tout le monde. Euh, nous rejoindre, ça veut dire, euh, ça, ça peut être euh, au moins s'intéresser à ce que c'est le changement climatique et euh, en allant lire euh, sur les différentes publications qu'on qu qu poste, ou alors carrément euh, se, se mettre en action. Et, euh, et encore une fois, même si ça fait flipper, on, on reste un collectif bienveillant et, euh, et moteur, donc euh, je pense que tout le monde... Euh, peut avoir euh, sa petite part à faire.